La nouvelle collection Pantene Pro V, lisse et soyeux, c'est une formule lissante. Pour donner même aux cheveux rèches et rebelles, jusqu'à 70% d'effet lissant en plus. Pour les cheveux pleins de santé que vous aimez, Pantene Pro V, collection lisse et soyeux.